Bonjour, j'espère que vous avez bien déjeuné, mais pas trop. Je vais vous faire une présentation de Postgres en tant que DBA de service dans le cloud public. Je vais vous faire une petite présentation de ma personne, une petite définition de qu'est-ce que ça veut dire DBA de service. On verra les différents éditeurs qui proposent cette fonctionnalité. On fera un petit tour sur les fonctionnalités euh, qu'on peut trouver dans ces offres. Un petit comparatif des prix. Euh, je vous donnerai quelques conseils pour euh, bien choisir votre bon euh, éditeur de DBS de service. J'aurai euh, quelques images pour faire une démonstration. Un petit bench. Et puis, euh, des petits remerciements pour cette session. Donc, je m'appelle Thomas Poinsou. Je travaille chez Scale5. Depuis un an environ, je suis directeur des opérations. Scale5, euh, notre société, notre, notre credo, c'est nous, c'est le run dans le cloud. Donc nous sommes une société d'infogérance 2.0, euh, DevOps, automatisation, euh, esprit d'équipe. Euh, voilà. Euh, auparavant, euh, j'étais responsable de prod, euh, une petite dizaine d'années d'expérience avec des bases de données Postgres. Donc c'est ce qui m'a amené euh, à venir vous parler aujourd'hui. Alors, des bases de services, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire database, ce service. En français, base de données managée. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, une base de données managée Vous n'avez plus besoin d'installer le serveur, plus besoin d'installer l'OS, plus besoin d'installer Postgres, plus besoin de configurer les backups, la haute disponibilité, les euh, read replicas. Donc, tout ça euh, est fait via euh, l'éditeur le fait pour vous. Et petite. Euh, petite blague, euh, du coup ça vous permet d'être assez autonome que ce soit côté DBA ou y compris côté des devs, vous n'avez plus besoin d'attendre les ops qui fassent tout ça pour vous. C'est euh, pour nous DBA de service en tant que Info cloud c'est un, un, un grand avancé, ça permet en fait de se décharger euh, cette responsabilité, ce stress et ce souci, et de se concentrer du coup, sur la vraie valeur ajoutée qui est, qui sont vos données et euh, l'application qui utilise vos données. Alors Quand j'ai préparé cette session, euh, j'étais assez étonné. Euh, je connaissais bien sûr des bases de services euh, depuis que je travaillais chez Scale5, mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant d'éditeurs qui en proposaient. Euh, J'en ai recensé au moins 11. Alors des éditeurs majeurs hein, euh, du cloud computing, Amazon, Google, euh, Microsoft Azure, Heroku, y compris aussi euh, des nouveaux venus dans le domaine du cloud, en tout cas en Europe, Alibaba Cloud. Donc c'est euh, une entreprise chinoise. Excusez-moi un instant. Mais on a aussi euh, des éditeurs beaucoup plus spécialisés, dont certains euh, sont là présents aujourd'hui. J'ai reconnu tout à l'heure quelqu'un d'EnterpriseDB. DB. Euh, on a aussi euh, Haven, Database Lab, Compose ou Elephant SQL. Euh, ces éditeurs-là, en fait, s'appuient sur les offres de cloud computing proposées par Amazon, euh, ou Google ou Azure, et rajoutent en fait une couche de gestion. Et vont proposer d'autres services qu'on ne retrouve pas forcément chez les grands éditeurs. On verra un petit peu tout à l'heure dans les fonctionnalités. Euh, on a un Frenchie OVH, mais malheureusement, c'est des bases très très petites. Donc c'est bien pour euh, les usages de test. Ça ne monte pas euh, plus de 32 gigas de stockage, 2 gigas de mémoire. C'est vraiment pas euh, l'idéal pour faire de la prod. Alors j'ai essayé de balayer. Euh, un peu les fonctionnalités qu'on pouvait retrouver chez ces différents éditeurs. Il y a des choses qui sont communes à tout le monde et il y a certains petites différences entre les éditeurs. Euh, au niveau des versions supportées, tout le monde supporte la 9.6. Ça, c'est le, le, la chose la plus courante parmi tous les éditeurs. Il y a aussi de la 9.4, la 9.5, de temps en temps de la 9.3, mais il y en a de moins en moins. Et puis, on a déjà la version 10, euh, même si elle est sortie il y a un peu moins d'un mois, je crois. Euh, elle est déjà supportée chez OVH, chez Haven et chez e Elephant SQL. Au niveau des backups et de, de la fonctionnalité PITR qu'on a pu voir tout à l'heure, euh, là, il y a, on commence à rentrer dans les différences entre les différents éditeurs. Il y a des éditeurs qui proposent jusqu'à 7 jours de PITR, d'autres qui proposent jusqu'à 35 jours. Euh, chez Google, ils n'ont pas encore la fonctionnalité, par exemple. Ensuite, au niveau des backups, là aussi, euh, c'est assez euh, différenciant. Il y a des sociétés qui vous disent explicitement qu'ils vont faire des backups euh, avec PGDump euh, ou euh, assimilés, mais en tout cas des, basque, des backups logiques avec un stockage externalisé sur, euh, par exemple, du S3 qui est le stockage d objet d'Amazon. Donc ça permet de le sortir du serveur. Et il y a d'autres éditeurs qui vont plutôt vous faire des snapshots du serveur, donc des backups physiques et quand vous aurez besoin de faire une restauration de données, euh, vous devrez en fait recréer un nouveau serveur chez cet éditeur-là, forcément, euh, et, et redémarrer euh, à la, au moment où, où vous vouliez. Au niveau du monitoring, euh, ça c'est des fonctionnalités assez classiques, tout le monde fait ça, euh, vous avez bien sûr le monitoring système, donc la mémoire, le CPU, les, les io euh le nombre de connexions, etc. Au niveau Postgres, on commence à rentrer un peu plus dans du, du spécifique. Donc euh, vous allez voir l'état de la réplication, euh, tout ce qui va être autour des walls, euh, le nombre de connexions entrantes, le hit ratio, le cache. Vraiment euh, les, les, les, les métriques qui remontent de Postgres que vous, que vous connaissez sûrement. Et euh, certains éditeurs euh, permettent. Euh, d'avoir euh, du monitoring sur les requêtes lentes, donc les slow queries de, de postgreSQL et euh, le, vous les affichez, vous les triez, etc. Donc c'est ça, euh, par exemple un élément différenciant. Euh, c'est des choses que vous ne retrouvez pas chez Amazon ou chez Google. Et bien sûr, vous pouvez euh, à chaque fois exporter les erreurs SQL euh, soit dans des logs, soit dans des systèmes de gestion de logs. Au niveau de la haute disponibilité ça c'est un point assez critique puisque en fait euh, à partir du moment où vous êtes sur une base de managée, euh, le plus souvent disent qu'ils ont 90% du temps vous n'avez pas accès en tant que route au serveur donc c'est pas à vous de gérer et vous n'avez pas la main sur le paramétrage donc là vous faites en fait entièrement confiance à votre éditeur donc il faut bien faire attention et bien étudier comment il fait par exemple sa haute disponibilité euh, certains éditeurs comme amazon Google, vous créez une deuxième instance en, en stand-by, mais sur laquelle en fait, vous n'avez pas d'accès en lecture. Donc vous ne pouvez pas vous en servir comme Read Replica. D'autres éditeurs vous créent une deuxième base, cette fois-ci euh, en Read Replica, et ça vous permet, du coup, pour le même prix, d'avoir une base de lecture. Quoi. Euh, il faut faire très attention à la méthode de bascule. Ça peut avoir un impact très, très important sur vos applications. Alors là-dessus, en fait, euh, il n'y a pratiquement que Google qui fait la deuxième fonctionnalité, qui est la migration IP. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Vous avez votre serveur principal, euh, votre serveur primaire qui a une adresse IP que vous avez référencée dans vos applications. Et le jour où ce serveur tombe, et donc euh, Google va vous basculer sur le deuxième serveur, en fait techniquement vous vous rendez compte de rien. C'est-à-dire que Google va inverser les serveurs et va prendre l'IP sur le premier serveur et la déplacer sur le deuxième serveur. Donc ça a un impact, euh, très, un impact positif sur vos applications. Vous n'avez pas besoin de faire euh, de la reconnexion. En fait, votre application, si elle est bien configurée au niveau du timeout, va s'apercevoir que euh, le serveur ne répond pas pendant un certain temps et il va pouvoir reprendre la connexion. Alors que chez d'autres éditeurs, en particulier un peu tous les autres, finalement, euh, ça, se base, ça se fait par une bascule DNS alors du coup avec toutes les contraintes qu'on a sur le DNS, même s'il y a un TTL très bas, tout le monde ne respecte pas le TTL donc en fait euh, vous allez avoir un impact sur vos applications et tous les éditeurs qui font la bascule DNS vous conseillent de euh, déconnecter reconnecter donc c'est pas forcément euh, l'idéal au niveau des performances, alors c'est là tout l'intérêt du cloud computing. Hein. Euh, vous pouvez choisir un peu euh, les instances dont vous avez besoin en termes de CPU, de mémoire. Je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, On peut monter jusqu'à 64 CPU, 416 gigas de mémoire par exemple sur GCP, donc ce qui est plutôt intéressant. Euh, c'est un élément limitatif, c'est-à-dire que si vous avez des bases de données tellement grosses avec des serveurs euh beaucoup plus puissant que ça, n'allez pas vers du DB manager puisque de toute façon vous ne pourrez pas avoir mieux que ça. Euh, c'est un élément aussi euh, sur lequel vous avez passé du temps si vous passez sur la DB manager, c'est de choisir le bon type d'instance et de jongler avec la mémoire, le CPU et le stockage, les IO, donc euh, provisionnés, pas provisionnés, et les perf réseaux de l'instance. Et ensuite, pour améliorer vos Performance, plutôt côté applicatif cette fois-ci, vous pouvez euh, bien souvent euh, déclarer de 1 à n read replica Et donc, si votre application est bien configurée ou vous avez un puller qui sait le faire pour vous, vous allez pouvoir répartir votre charge de lecture sur les read replicas. Au niveau de la sécurité, ça me fait rire parce que tout à l'heure, l'auteur de PGBench. Laissez entendre que le SSL, ça ne sert à rien. Donc tout le monde propose le SSL. Dans le cloud computing, c'est utile parce que vous pouvez avoir un serveur de base de données qui n'est pas à côté de votre serveur applicatif qui est voire et carrément est exposé sur Internet. Donc là, le SSL a quand même un avantage. Euh, certains éditeurs vous proposent aussi de faire de l'encryption at rest. Donc ça veut dire que le stockage de vos données est chiffré. Et si jamais euh, quelqu'un va voler les disques durs chez Amazon, alors déjà il va falloir qu'il trouve le bon disque dur, mais admettons, euh, il ne pourra pas le déchiffrer puisque la clé et le, les données sont chiffrées la clé de stockage n'est pas stockée sur ces serveurs-là. Une fonctionnalité très intéressante pour euh, les développeurs, les DBA, euh, voir la production, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le fork. Donc, c'est la duplication simplifiée d'une base de données, en fait, euh, via un appel API, via un clic dans l'interface web, vous demandez à créer un nouveau serveur qui va être la copie, euh, à l'instant que vous avez choisi, donc via le PITR, euh, du serveur actuel. Donc ça, c'est très utile, nous, on, on le conseille souvent à nos, à nos clients, ça va être utile pour faire des vrais tests de charge en pré-prod, avec une volumétrie de prod, ça va être aussi très utile pour tester euh, un bug qu'on a repéré en production, euh, tout à l'heure, euh, la, la speaker de, de l'Oxodata a dit on recopie tout le temps les données avant d'y toucher pour faire du debug, bon ben là vous recopiez carrément votre serveur. Et c'est très intéressant aussi pour valider des mises à jour applicatives, en particulier sur, euh, parce qu'on est tous ici pour PostgreSQL, en particulier sur des montées de versions de schéma. Euh, des reprises de données, euh, des altérations de données. Voilà, c'est toujours bien de pouvoir le faire euh, sur euh, une copie de prod et de le faire avant d'aller en prod. J'ai rajouté une petite ligne sur le RGPD en français. Donc ça, c'est la nouvelle réglementation européenne qui va s'imposer euh, à tout le monde dès l'année prochaine. Euh, je suis pas spécialiste de la réglementation, mais euh, on m'a on m'a indiqué que cette fonctionnalité de fork pouvait avoir un problème puisque du coup normalement une fois qu'on a forqué on doit anonymiser les données avant de les donner euh, aux développeurs à la QA ou aux autres équipes qui, qui travaillent sur les données donc c'est un point à, à prendre en compte une petite indication sur les bases de données supportées euh, c'est pareil ça vous permet de savoir si vous rentrez dans les limites euh, d'une du, euh, base de données managée ou non donc Actuellement, on est jusqu'à 6 Tera chez AWS, 10 Tera chez GCP. donc Ça permet quand même, euh, en combinant à la fois ce stockage et à la fois les fonctionnalités qu'on a vu tout à l'heure sur la CPU et mémoire, ça permet de faire quand même des beaux serveurs de production. Sachant que le modèle euh, qui s'impose enfin, qui, qui dans le cloud computing, c'est pas le scale-up, donc c'est pas le fait d'avoir des serveurs de plus en plus gros, c'est plutôt le scale out, donc plutôt un, un, une augmentation horizontale du nombre de serveurs. Euh, bon, ça sur PostgreSQL, euh, pour l'instant, moi, j'ai pas vu encore des DBS de service qui géraient du mètre mètre. Donc, du coup, euh, bah, si on a une très grosse base de données, il faut quand même ce mais Mais euh, Avec les read replicas, voilà, on peut on peut jouer un petit peu sur cette euh, sur cette notion de performance et d'augmenter les les serveurs euh, en lecture. Les dernières fonctionnalités qu'on peut repérer, qui sont très importantes, en particulier pour pour les DBA et les développeurs, ça va être les extensions PostgreSQL. Alors là aussi, comme vous êtes dans une DB, une DB managée, euh, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, sauf chez certains éditeurs, mais en gros, euh, vous êtes obligé de prendre les extensions qui sont proposées par votre éditeur. Alors, l'avantage, c'est comme on a vu qu'il y avait au moins une dizaine d'éditeurs, c'est la course à la fonctionnalité en ce moment, qui est menée plutôt par Amazon, qui propose 50 extensions, et en gros, à chaque fois qu'Amazon en propose une, les autres euh, essayent de rattraper le retard et d'en proposer plus. Généralement, c'est entre 20 et 30. Voilà, Après, il faut regarder le détail, hein, elles sont peut-être pas toutes intéressantes. mais euh, Un point que j'ai à noter aussi, parce que bon, la plupart de nos clients nous le demandent, tout le monde propose Pogist. Ça, c'est sûr, maintenant, euh, ça s'installe partout et vous l'aurez en extension. Certains éditeurs euh, proposent une liberté totale. Donc, euh, J'ai noté Enterprise DB et Database Lab vous donne carrément l'accès route à la machine. Donc vous avez accès à la console, vous pouvez toucher à l'interface Postgres, au fichier de conf. Euh, pour moi, ça sort un petit peu de, de on s'éloigne un petit peu du service manager, parce que l'idée du service manager c'est de, de, de s'appuyer sur l'éditeur et, et de justement ne plus faire ces opérations là en fait. Mais ça peut avoir un, ça peut avoir une utilité. Euh, une fonctionnalité assez intéressante. Pour des très grosses structures ou des structures un peu euh, paranoïaques euh, par rapport au SLA des éditeurs, il euh, y a à la fois Haven et Elephant SQL qui proposent carrément du achat ou du red replica euh, entre plusieurs éditeurs de cloud. Donc, euh, En gros, ce qu'ils vous proposent, c'est par exemple, vous avez créé une machine chez Amazon Irlande, une machine chez GCP euh, Belgique, et vous allez avoir un raid replica ou carrément du achat sur ces deux éditeurs. Ça peut rendre, ça peut répondre à une problématique vraiment si vous avez une gestion du disque des astres, pardon, qui inclut la perte carrément d'un éditeur de cloud. Voilà. Bon, c'est très rare. J'en ai, on n'en voit pas souvent en tout cas nous, chez nous déjà du multi-zone, c'est-à-dire euh, j'ai perdu l'Irlande, je bascule en Belgique sur le même éditeur, déjà c'est pas souvent, mais là entre multi-cloud c'est assez spécifique. mais sachez qu'il y a des éditeurs qui le proposent. Et enfin, un point très important, qui nous, nous tient beaucoup à cœur chez Scale5, tout le monde propose des outils, euh, soit en ligne de commande, soit via une API web REST, qui va vous permettre d'automatiser toutes ces opérations-là. Alors, dans le DevOps, euh, ça progresse beaucoup, on travaille beaucoup côté ops, on travaille beaucoup côté Dev on a tendance à oublier deux points, la sécurité et les DBA les, les databases euh, c'est un point qu'il faut maintenant prendre en compte euh, nous ce qu'on vous conseille c'est vraiment essayer d'automatiser le maximum de choses que vous pouvez, y compris sur les bases de données y compris sur la création des serveurs de bases de données euh, euh, les restaurations, etc. Euh, tout ça vous permettra d'intégrer par exemple dans une chaîne l'intégration euh, et le déploiement automatisé, et ça vous permettra aussi de vous simplifier l'esprit et euh, d'avoir des choses qui sont testées en fait. Parce qu'une fois que vous avez automatisé, avec les fonctions de fork, par exemple, qu'on a pu voir, mais vos, vos opérations de backup restore, vous pouvez les tester en pré-prod et une fois qu'elles seront automatisées et qu'elles seront garanties avec les tests, euh, vous serez sûr que ça marchera aussi en prod. Et ce la démo qu'on avait eue tout à l'heure par la personne de l'Oxodata, bon, elle nous l'a fait en, en, en live et à la main pour nous expliquer comment ça marche, mais c'est typiquement le genre de choses qui s'intègre dans ce genre de chaîne d'automatisation. Alors, une fois que on a dit tout ça, généralement, quand je suis en avant-vente, on me dit, ça c'est très très bien, ça m'intéresse, maintenant combien ça coûte Et alors là... Euh, c'est la jungle. Mais vraiment, le monde du cloud computing a permis d'inventer un nouveau métier qui s'appelle le FinOps, comme financier ops, parce que, mais vraiment, c'est dans la structure avec laquelle je travaille, c'est un poste qui existe vraiment. Parce que en fait, il euh, n'y a aucun moyen de comparer. Il y a vraiment, c'est très très complexe. J'ai essayé de vous faire un tableau, je vais vous l'expliquer, mais euh, chacun fait un petit peu comme il veut, euh, Facture un peu ce qu'il veut, donc généralement on vous facture bah, le type d'instance, CPU, mémoire, euh, la taille du disque, forcément, euh, la performance du stockage, mais aussi les données échangées qui sortent du cloud provider. Euh, et, et bien sûr, on n'a pas, euh, on n'a pas d'échelle de valeur commune, donc c'est un peu complexe à, à faire des comparatifs. Euh, là, je vous ai pris. Euh, le prix d'un dollars par mois euh, si vous euh, n'achetez pas un serveur longue durée sachant que certains vous proposent des restournes voilà donc c'était assez amusant parce que cloud computing c'est pay as you go donc paiement à la consommation et euh, que ce soit amazon google ils vous proposent de vous engager sur trois ans donc voilà ça, ça, ça on est revenu au vrai modèle en fait où, euh, un client qui reste trois ans ben on est sûr de l'avoir moins donc là je vous ai pris un exemple, Alors, euh, je vous ai pris un serveur 8 CPU 32 GB RAM avec 100 giga de stockage. Alors pour certains ça sera trop gros, pour d'autres ça sera un tout petit serveur de dev, euh, mais au moins ça permet de faire un comparatif. Donc, vous voyez le prix, euh, alors ce que je voulais vous indiquer c'est que GCP c'est en bêta, Azure c'est en preview, donc ce c'est pas forcément des prix de production pour l'instant. Euh, et vous avez des choses qui sont un peu différenciées. Elephant SQL, par exemple, pour le même prix, vous avez 2 terras de stockage, parce que je me suis aligné sur la puissance mémoire. Alors que Heroku, par exemple, ben là, j'ai dû m'aligner plutôt sur le stockage, et donc vous avez que 15 gigas de mémoire. Voilà. Donc ça vous permet de comprendre que c'est très difficile de comparer, euh, parce que tout le monde ne propose pas la même flexibilité sur les instances il euh, y a des prix qui sont très très chers hein, genre Enterprise DB, c'est normal parce qu'en fait le logiciel euh, qu'ils mettent en DBS de service c'est carrément leur offre avec euh, la compatibilité Oracle donc c'est un peu plus que Postgres voilà. Database Labs je ne sais pas pourquoi c'est aussi cher ça j'ai n'ai pas vu voilà. et un, un petit modèle amusant Alibaba c'est 800 dollars mais c'est 500 dollars si vous hébergez vos données en Chine après bon il faut... Peut-être un, un petit peu téméraire, mais. Alors, en écrivant ces, ces slides, j'ai voulu vous donner un peu quelques guides pour choisir une offre. En tout cas, moi, euh, quand je faisais de la vente en architecture cloud, c'est ce que, ce que j'essayais de proposer à mes clients. Donc le premier point c'est vous avez plein plein d'offres disponibles. Par exemple, si vous, vous appliquez d'un point de vue purement financier, vous allez dire bah je mets mes, je mets ma base chez Google, c'est les moins chers, ça va me coûter les moins cher. Sauf que si votre application elle, est déjà dans le cloud et qu'elle est chez Amazon, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que vous allez payer les données échangées entre les deux cloud providers et puis ils vont pas être dans les mêmes data centers, donc potentiellement vous allez avoir de la latence. Donc là-dessus, euh, ben, ce qu'on essaie de préconiser, c'est essayer de placer votre base de données le plus près de votre application faites des tests, mais euh, ça paraît une bonne, bonne remarque. Ensuite, vous devrez absolument faire euh, l'exercice de réflexion pour savoir si euh, vous voulez une instance plutôt orientée CPU, plutôt orientée mémoire, plutôt orientée performance de disque. Euh, certains, comme Google, vous permettent en fait de faire des customs, donc de mettre absolument le CPU et la mémoire que vous voulez, c'est pratique. D'autres, comme Amazon, ont plutôt eu des gammes donc soit c'est CPU int int intensive, soit c'est mémoire intensive. Et bien sûr, est-ce que vous pouvez euh, est que vous souhaitez utiliser des reads replicas Ça vous permet aussi de sélectionner un éditeur en conséquence. Un point important euh, qui a un impact financier immédiat, et ça c'est souvent difficile à appréhender, c'est quelle durée d'indisponibilité je suis prêt à supporter sur mon application. Donc c'est les SLA. Euh, et en particulier ça va vous, va vous indiquer si vous avez besoin de haute disponibilité ou pas et de quelle forme elle, se, elle va s'appliquer et enfin tous les autres critères le prix euh, est-ce que, est que mes données sont en Europe est-ce que mes données sont en France euh, est-ce que je fais du e-commerce donc j'irai jamais chez Amazon voilà est que... ou est-ce que je déteste Google voilà, on a souvent ces critères là qui sont un peu moins objectifs Alors, j'ai souhaité vous faire une petite démo pour un peu sortir de l'analyse comparative. Je l'ai faite en images. C'est... Quelques slides. Alors, j'ai voulu vous créer une instance Cloud SQL, donc en fait PostgreSQL 9.6 sur GCP. Donc Pour ça, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle Gcloud, qui est un outil en ligne de commandes, pour vous dire que voilà, c'est des commandes que vous pouvez automatiser. Euh, nous, ce qu'on fait, on utilise plutôt euh, soit l'API REST et on l'intègre dans d'autres outils, soit on utilise euh, l'outil Terraform qui permet de piloter euh, et de, de faire euh, infrastructure as code, un grand principe aussi de DevOps. Euh, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instance, je vais modifier le mot de passe de l'utilisateur Postgres. Donc j'ai créé une instance euh, pas trop élevée parce que ça coûte cher. Donc j'ai mis un CPU, 4Go de mémoire et je l'ai créé en Belgique. Donc il, va, il ça met à peu près 5 euh, minutes, je crois, à peu près à créer tout ça, et il me, il me retourne l'adresse de ma machine. Donc Postgres a une caractéristique, c'est qu'en fait, euh, il crée euh, des machines qui ont des IP publiques, et après, on va attribuer les droits pour pouvoir se connecter à l'IP. Voilà. Si vous faites du Amazon, par exemple, Amazon, vous créez plutôt des machines qui ont des IP privées et qui sont dans votre réseau applicatif. Ensuite, euh, avec ma commande, toujours gcloud, je vais mettre un mot de passe à Postgres. Alors hier, en faisant ça, euh, d'habitude, je n'utilise pas gcloud, mais là, j'ai tiqué un petit peu, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut bien vous dire, no host Et en fait, il faut juste se rappeler que gcloud, ça sert aussi à faire du MySQL. Donc euh, je me suis rappelé que MySQL, en effet, on, mettait, euh, on faisait une combinaison euh, user-host. Euh, voilà. Donc euh, ils ont dû rajouter no host pour Postgres. Ensuite, on va rajouter. Euh, j'ai rajouté mon IP pour lui dire, voilà, euh, mon IP est autorisé à se connecter à cette base. Et puis maintenant, c'est bon, on utilise euh, PSQL avec l'IP et, et euh, ma base, et j'ai pu créer euh, ma base de données Thomas. Voilà. Donc là, ça vous permet euh, rapidement de comprendre comment on peut créer une base. J'ai mis à peu près cinq minutes parce que mon instance n'est pas trop grosse et elle n'avait pas, pas trop de disques. Forcément, euh, ça peut mettre un peu plus de temps euh, suivant ce que vous donnez comme option. Alors, quand j'ai fait ma démo à mes collègues, ils m'ont dit, c'est tout, c'était pas très intéressant. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas, pas, génial, ça montre juste que tu as créé une machine. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais pousser un peu euh, l'exercice. Donc là, une fois que j'ai créé ma machine, euh, je la, je la rajoute euh, de la haute disponibilité. Donc voilà, en une commande, donc qui est en bêta pour l'instant, en une commande, je lui ai dit, euh, patch moi mon instance, et puis euh, rajoute-lui euh, la haute disponibilité. Et donc là, Google a fait l'exercice tout seul. Il a créé la machine, il a dupliqué, il a répliqué les données. Et euh, si jamais euh, mon serveur principal tombe, et bien, il va me passer sur mon serveur secondaire. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'IP ne bouge pas, donc euh, ma connexion restera la même. Euh, vous avez l'option de le tester, en fait. Euh, on le fait assez régulièrement. Euh, vous pouvez dire euh, « déclenche-moi un failover ». Et vous verrez qu'en effet... Euh, vous allez perdre un moment euh, la connexion elle va, elle va passer en time-out et après elle va revenir. Et puis euh, pour vous montrer le fork qui s'appelle clone chez Google, euh, j'ai dupliqué cette instance. Donc euh, je l'ai créée euh, dans une deuxième instance, donc ça m'a renvoyé une adresse IP et euh, il l'a dupliqué tel quel. Donc comme on venait de mettre la haute disponibilité, il m'a créé aussi une, une deuxième une deuxième instance euh, totalement séparée qui a aussi la haute disponibilité. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que c'est assez simple une fois qu'on connaît les commandes, et ça s'intègre assez facilement dans des scripts où vous pouvez donner ça à vos DBA, à vos développeurs, ils seront autonomes là-dessus, sans problème particulier. Alors après, juste un petit point, ça c'est aussi le conseil qu'on fait à nos clients, ils sont tout à fait autonomes, sauf que pendant ce temps-là, dès que c'est lancé, ça facture, c'est facturé à la seconde, donc... Il y a des grands principes à mettre si vous lancez dans le cloud. C'est on éteint la nuit si on s'en sert pas. Euh, on fait du suivi régulier financier. On met pas des machines trop grosses si on n'a pas besoin, etc. Voire on les éteint carrément euh, voilà, quand on fait des tests. Alors j'ai fait un petit bench. Alors j'ai honte parce que du coup j'ai assisté à la, la présentation de PG Bench tout à l'heure et j'ai fait tout ce qu'il a dit qu'il fallait pas faire. Donc euh, c'est je, je m'excuse. Donc j'ai voulu comparer GCP à AWS et j'ai créé une machine euh, qui ressemblait au bench financier tout à l'heure euh, voilà je l'ai euh, scalé 640 fois donc ça m'a mis à peu près 5 minutes à, à remplir et ensuite j'ai fait des lancements euh, ma machine a 4 CPU donc j'ai fait des lancements j'ai joué un peu avec les paramètres alors comme je suis pas spécialiste euh, du coup j'ai essayé de faire des choses euh quand j'avais que dix machines, deux, euh, quand j'avais pardon, quand j'avais que dix clients mais sur deux CPU, voilà, j'atteignais ce, ce chiffre-là. Et dès que je suis passé à 4, ben forcément euh, ma machine a eu beaucoup plus de débit. Là, l'instance derrière résiste bien à ce genre de, de demande, donc j'ai pu augmenter. Côté Amazon, euh, j'ai refait deux trois fois les tests. Je suis tombé dans un trou d'air, donc ça correspondait un peu à ce que, à ce que le docteur de Page Bench disait tout à l'heure machine virtuelle, performance virtuelle. Euh, j'ai eu une fois 3200 mais j'ai eu quatre fois 2400 en fait. Donc euh, voilà, on peut euh, malheureusement, on peut aussi euh, ces performances ne sont pas tout le temps en lumière, elles sont pas tout le temps euh, garanties. Euh, on, on reste toujours sur 6 millisecondes de latence donc c'est pas mal. Euh, dès que j'ai euh, le nombre de clients 40 90, voilà, là euh, on était encore dans des résultats pas trop mal. Euh, là on est on est tombé de plus en plus et surtout on a fortement augmenté la latence. Voilà, euh, ça dure deux minutes, donc euh, tout à l'heure on a dit qu'il faut des tests qui durent plusieurs heures, etc. Donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et alors, pour tester, vous avez des offres gratuites. Donc ça c'est pas mal. Euh, pour vous faire une petite idée, ou pour un peu tester le modèle de, de, de la base à to serv service euh, vous avez FantasQL qui vous propose 20 mecs de stockage. C'est pas, pas énorme, mais voilà. Vous avez Heroku qui, lui, vous propose euh, 10 000 lignes. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même mode de, de, de test. Euh, AWS vous propose une petite instance. C'est T2 Small. C'est des machines qui ont un CPU euh, et moins de je crois, 2 ou 4 gigas de mémoire. Euh, avec 20 gigas de stockage pendant un an. Chez les CPE, ils, ils préfèrent vous proposer 300 dollars de, de crédit, valable pendant 12 mois. Et chez Azure, c'est 200 dollars de crédit, mais c'est valable qu'un mois. Donc, il faut, faut tester rapidement. Euh, J'arrive au bout de ma présentation. Euh, je voulais en profiter pour vous passer quelques, quelques conseils euh, que j'ai pu appréhender dans ma vie euh, de prod autour de PostgreSQL. Alors, ma nouvelle vie vous dit de passer dans le cloud en utilisant des services managés, euh, si vous pouvez, bien sûr. Euh, surtout d'automatiser, ça, ça va aussi on-premise, euh, d'automatiser et tester tout ce que vous pouvez. Euh, pour les gens qui sont euh, décideurs pressés, euh, je, vous, je vous recommande vraiment d'embaucher un DBA, ou au moins, si vous n'avez pas euh, la possibilité d'embaucher un DBA, euh, commandez des audits euh, de code, de perf aux sociétés qui sont présentes aujourd'hui. Euh, ça fera vraiment la différence pour vos applications. Pensez à former vos développeurs au SQL et à poser SQL. Hein. Trop souvent, on voit des gens... Euh, qui se basent tous sur le ou qui disent euh, « je trierai les données dans mon langage, c'est pas grave, renvoie tout ». Et ça donne des applications euh, avec des performances assez catastrophiques. Et puis euh, ça, c'est sorti il y a deux jours, je crois. Alors moi, je ne suis pas développeur, donc je ne vais pas l'acheter pour moi, mais euh, j'ai lu plein de bonnes critiques. Donc offrez-leur le, le livre de Dimitri Fontaine. Euh, je voulais remercier quelques personnes. Je voulais remercier euh, Dalibo euh, d'avoir organisé et de m'avoir euh, invité à cette euh, à cette conférence, en particulier Virginie et Léo. Euh, je veux remercier Scalify de m'avoir embauché et de m'avoir permis euh, de travailler dans le cloud, ça, ça me change de ce que je faisais avant, j'en suis très content. Je voulais remercier la communauté PostgreSQL et toutes les entreprises associées qui sont en particulier, euh, certaines d'entre elles sont là aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau milieu parce que vous êtes tous compétiteurs et pourtant vous euh, bah, vous retrouvez à des, des, des, des conférences communes, c'est plutôt bien. Et puis je veux remercier François G, qui est ici euh, présent aujourd'hui, qui est mon DBA préféré. Voilà. Et je pense que sans lui, quand il y a 15 ans, on a commencé ensemble, euh, j'aurais fait du MySQL -qu quoi. Et je me serais perdu. Donc euh, je te remercie, François. Un, deux. Oui, euh, bah merci pour la présentation, c'est super intéressant et très exhaustif, donc c'était euh, vraiment merci. Oui. Et j'ai une question quand même, c'est que finalement il y a un peu deux aspects que je vois euh, quand on présente le cloud, hein, quand j'imagine avec tes clients, comment tu le présentes, c'est qu'il y a le côté euh, délégué, la compétence qui est donc passé par un tiers. Puis il y a un autre côté que je vois, c'est plutôt aussi le confort d'utilisation, c'est-à-dire effectivement l'automatisation, le, les interfaces pour euh, euh, présenter vraiment ce qui est pertinent et masquer la complexité. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas un peu, euh, pour les clients qui peuvent pas ou qui veulent pas passer dans le cloud, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour avoir un peu ce confort et cette euh, confiance technique euh, sans euh, avoir euh, trop de technicité. Enfin, vous voyez, ce que je, tu vois ce que je veux dire Alors, Ouais. Alors nous, simplicité on... versus l'indépendance, J'ai dit qu'on faisait de l'infogérance cloud, donc en fait, euh, ça, c'est notre métier principal. Et en effet, on fait que du cloud public et on s'appuie le plus souvent sur les services managés, euh, qu'on facture moins cher à nos clients. Hein, donc c'est vraiment euh, aussi un confort pour tous, pour lui et pour nous. On fait euh, aussi du conseil et de l'hybridops ops avec des, des clients euh, donc on va chez les clients et on travaille avec leur équipe euh, chez les clients qui passent pas sur le cloud. Euh, ce qu'on essaye de leur apporter c'est l'automatisation. Un des grands piliers de la culture DevOps, ça reste quand même l'automatisation, le test et du coup la confiance dans ce qu'on fait. Et sur Postgres c'est vraiment aussi quelque chose que je ferai en fait. C'est-à-dire vraiment euh, la plupart ont déjà scripté en fait, mais c'est aller plus loin et rentrer justement tous ces scripts, tous ces programmes dans la chaîne de continuous integration, continuous deployment, pour vraiment se dire j'ai le même confort que les développeurs. Le développeur quand il livre, il a il a fait x tests unitaires, X tests fonctionnels, tout est passé en QA automatiquement, le plus souvent possible, automatiquement. Donc il est extrêmement rassuré. Moi les DBA avec qui j'ai travaillé quand on passe en prod, ils sont pas forcément rassurés quoi parce que OK on a testé en pré-prod mais on a peut-être pas forcément la volumétrie de prod. On a vaguement estimé que le alter table il allait prendre 20 minutes à la louche et puis au bout de 40 minutes on commence à paniquer parce que euh, le client demande quand c'est qu'on rallume l'appli. Voilà, donc ces choses-là en fait euh, c'est pas forcément simple de les apporter dans le on-premise mais on il faut s'en approcher le plus possible. C'est ça que je conseillerais ouais, à mes clients me premise Et donc c'est ce que vous fournissez à vos clients Vous arrivez à fournir un peu le même confort euh, jusqu'où Alors en fait, euh, on travaille avec eux pour, euh, pour ça en fait. On n'a pas forcément une... Là c'est adapté à chaque client, on n'a pas forcément une panoplie d'outils, euh, une boîte à outils euh, toute faite qui fait tout. On s'adapte aux clients et on s'intègre dans, bah, dans son équipe et dans son, dans son esprit d'entreprise et dans ses méthodes. Voilà mais il faut que le client ait cette volonté là le client qui nous dit moi j'automatise si rien ça sert à rien ben, on lui sert la main puis on lui dit au revoir mais on ne travaille pas avec lui Un, deux. Euh, à propos des données qui. Enfin, des performances qui ne sont pas tout le temps les mêmes, est-ce que vous avez fait des. Je sais pas, un petit, juste en répétant le test toute la journée, euh, voir si, je sais pas, par exemple, le jour, c'est plus lent que la nuit ou ce genre de choses, que ça dépendait euh, de l'heure de lever des Américains. Alors, à attention à de Fourier. C'est. C'est euh, des choses qui se remarquent et. Euh, et c'est des choses qui arrivent. Et là, on arrive euh, aux contraintes du cloud, euh, cloud public. Il y a. Il y a une légende qui n'est pas une légende qui dit que quand Netflix démarre ses tests ou quand Netflix lance une nouvelle série, d'un seul coup, la région US d'Amazon a des en performance. Et ça se, ça, se, ça se vérifie. Nous, on a la chance d'être en Europe. Donc du coup, c'est plus sympa pour Netflix. Mais euh, sur les bases de données, on n'a pas eu encore trop d'impact là-dessus. Donc peut-être qu'il y a moins de monde qui fait du DB manager. Encore... Mais par contre, sur les machines classique, euh, on va dire, d'application, ça arrive. Et en fait, la méthode, c'est assez bourrin, mais euh, c'est euh, on utilise euh, des groupes d'élasticité, autoscaling group, euh, qui permettent de dire, euh, voilà, je, quand les performances dégradent, je démarre plus de serveurs d'application. Et en fait, quand les serveurs d'application euh, ne répondent plus correctement, et ne sont plus dans, le, dans la moyenne habituelle de son comportement-là, il faut les détruire. Et ils se recréent ailleurs, et du coup, on, on va perdre ces performances euh, négatives et on va regagner en performance normale. On ne fait pas ça sur la base de données parce que c'est un peu plus contraignant. Donc, ça, je pense que c'est un point qui arrivera à un moment, c'est de se dire, si j'ai des performances aléatoires sur ma base de données principale, qu'est-ce que je fais Et ça, c'est une question que pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Il n'y a pas de fournisseurs qui vendent des enfin, comment dire, temps de réponse garantie ou ce genre de choses il, il, bah En fait, il. Ils se couvre en fait, ils garantissent toujours quelque chose, mais c'est toujours le, bah, c'est l'indice synthèque en fait. <rire> j'ai envie de dire, <rire> voilà, c'est tellement bas qu'ils sont toujours sûrs de l'avoir en fait. Et on est habitué à avoir tellement mieux que je trouve ça va moins bien. On le contacte, on dit c'est pas du tout possible ça, faut j'ai besoin de, je vais vous appliquer des pénalités et puis ils nous disent bah, regardez le contrat, on est dedans là. C'est juste que d'habitude, c'est super. Hein. Vous êtes habitué au confort, en fait. Mais on n'a pas trop ça sur les, franchement, sur les bases de données euh, managées, que j'ai présentées, on n'a pas trop ça. On a ça plus sur les applications et, et le modèle que je vous ai présenté permet de, de passer outre. Et ça, ça s'automatise aussi, ça. C'est-à-dire que si une instance est, n'est pas en bonne santé, on la détruit, voilà. Bon, sur la base de données, il hein. faudra vraiment qu'on réfléchisse à ce point, si ça se présente. Bonjour, euh, juste, euh, c'est pas vraiment une question, c'est juste une petite... Euh, euh, je vous fais part un peu de mon expérience aussi sur... Euh, alors moi je travaille avec un grand qui fait beaucoup de ventes en ligne, je sais pas, <rire> WS. Euh, donc retour d'expérience, euh, en fait, il euh, y a pas mal de... On perd un petit peu, euh, notamment dans les extensions, effectivement, comme vous avez dit, euh, notamment les extensions de Dalibo. PoA, tout ça, donc qui ne sont pas encore gérés et c'est bien dommage parce qu'on les utilise bien et ils nous donnent pas mal d'informations qui permettent de, de faire beaucoup d'optimisation. Euh, ceci dit, euh, moi j'ai fait des tests de performance et effectivement pour un serveur même virtualisé chez nous euh, et un serveur sur le cloud, on a quand même beaucoup de gains de performance pour une machine qui est identique ou alors c'est difficile de dire identique parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. On nous dit c'est 4 CPU avec du SSD mais c'est quel SSD on sait on sait pas trop. Mais effectivement euh, la, la gestion euh, la gestion du, de la de comment dire des disques tout ça ben, toute, toute l'infrastructure qu'on n'a plus à se faire de soucis dessus puisqu'un on sait pas s'il y a un disque qui claque ou pas on sait pas nous qui le gérons quoi. Euh, ça nous donne énormément de temps pour effectivement travailler plus en aval euh, sur les SGBD. Sur les ouais, ben on... c'est pour ça qu'on fait que du club public maintenant parce que on vous voulait épargner ça